Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà le vlog spécial, je voulais vous présenter Oxford, donc c'est un mâle Est-ce que tu veux bien te montrer mon pépère Tu veux bien te montrer Voilà. Notre malboxer boxer, donc, qui a deux mois. Donc, ce n'est pas un petit chien comme certains auraient pu le penser, comme vous voyez les petites papates. Le boxer, c'est pas un petit chien. Euh, donc, pourquoi Oxford, vous allez me demander Mais Parce qu'en en fait, il fait partie... Des prénoms du top 3 qu'on avait choisi avec mon mari donc on voulait euh, soit Oxford soit Oscar soit Obi-Wan et quand on a contacté euh, Stéphanie et Francis parce qu'on avait vu j'avais vu pardon l'annonce du Bon Coin pour faire la surprise à mon mari elle m'a annoncé elle m'a montré deux photos exactement donc c'était Obi-Wan ou Oxford et vraiment euh, on est très fans du fort à la maison et c'est vraiment Oxford qui a été le coup de cœur de la portée. Ils étaient tous très beaux, il n'y a rien à dire là-dessus, mais vraiment Oxford, c'était le coup de cœur. La première fois qu'on l'a vu, euh, même les photos qu'elle m'a envoyées, c'était vraiment Oxford en premier. Donc il était dans une famille qui s'est super bien occupée de lui. On l'a récupéré le samedi 29 décembre. Euh, dans l'après-midi, euh, on y allait à chaque fois qu'on pouvait pour aller le voir, même s'il y avait un petit peu de route. Et c'était vraiment un plaisir parce qu'on a été toujours très bien accueillis chez Francis et Stéphanie, et même leurs enfants. Euh, il a eu quelque chose de super justement de sa famille, il a eu un doudou avec l'odeur de ses frères et sœurs. il a eu aussi un drap avec l'odeur de sa maman parce que euh, Stéphanie a frotté le drap sur la maman comme ça ainsi que sur les mamelles pour pas qu'il se sente déstabilisé pendant son accueil à la maison et il a eu aussi une petite balle il joue tout le temps avec et franchement c'est un chiot qui est vraiment très facile, très gentil à chaque fois qu'il veut aller faire ses besoins il nous demande, bon ça arrive que des fois il y a des petites bêtises les enfants l'adorent, vraiment euh, tout le monde est fan de lui, toute la famille l'adore, les... même mes parents, mes beaux-parents tati, tonton, tout le monde l'adore il est vraiment très gentil et euh, bon alors franchement ce qu'il ne faut pas oublier quand on a un chiot à la maison, c'est qu'il faut être patient. Il faut leur inculquer des choses, il faut les éduquer, il faut prendre le temps. Et euh, voilà, il faut vraiment être derrière eux et s'en occuper à fond. Pas vraiment pépère. Donc comme vous voyez, ce n'est vraiment pas un chien qui, est, qui paraît méchant. Il est vraiment très calme. Et euh, vraiment, on est super content de l'avoir accueilli à la maison. Donc je vous laisse avec la suite du vlog et on se retrouve à la fin. Aujourd'hui, on est le dimanche 30 décembre. La nuit pour Oxford, ça s'est quand même très bien passé. Euh, il est juste rentré dans notre chambre à 4h30 parce qu'il avait envie de faire pipi. Donc, il est venu nous réclamer de sortir. Donc, euh, je me suis équipée pour sortir. Il a fait un gros pipi. Il est re-rentré. Après, il s'est recouché jusqu'à 8h. Et puis, s'est réveillé tranquillement à 8h. Euh, aucune bêtise pour le moment. Pas de pipi, pas de caca. C'est super en revanche, avec Nimeria, c'est un peu compliqué parce qu'elle euh, crache. Donc, normal, lui, veut jouer, elle, non. Donc, euh, voilà. Sinon, ben, il joue, il dort bien, il se cale pour dormir. Euh, pour le moment, franchement, rien à dire. C'est un gentil bébé. Et là, du coup, ben, Nimeria, elle veut de l'attention. Donc, euh, je lui donne l'attention qu'elle a besoin parce qu'il ne faut pas que je la mette de côté non plus par rapport euh, à Oxford qui lui... Euh, réclame sans cesse parce que c'est encore un bébé et puis voilà donc on va passer la journée tranquille avec lui on va jouer on va le sortir et puis voilà là il s'est installé il fait le gros dodo il est fatigué bonne sieste mon chéri aujourd'hui on est le lundi 31 décembre euh, Oxford a passé une très très bonne nuit il s'est réveillé vers 5 h du matin euh, c'est Benjamin qui s'est levé cette fois-ci donc il l'a sorti, il a fait son petit pipi et après il s'est recouché ben, jusqu'à ce que mon réveil sonne euh, il a fait beaucoup de câlins et il m'a pas laissé finir de me maquiller je me suis même tâchée il voulait monter sur moi pour me faire des câlins donc franchement il est très mignon il y a qu'avec Nimeria que ça se passe pas forcément très bien parce que lui veut lui courir après. Elle n'a elle pas forcément envie de jouer. Donc je, voilà, je pense qu'il faut quelques jours encore d'adaptation, mais euh, ça va aller. Donc j'ai hâte de le retrouver après le boulot, et puis euh, pour pouvoir jouer, lui faire encore des câlins, et puis voilà. Quand il y en a qui font... Le jour de l'un, il y en a après minuit qui dorment. Et qui ronflent en plus. Bon. <rire> <rire> <rire> Aujourd'hui, on est le mercredi 3. Nimeria arrive un petit peu plus à accepter Oxford. Voilà. Lui, il est fatigué. Il a beaucoup joué ce matin. Mais voilà, il aime bien voir Nimeria, même si elle veut pas jouer. Alors, lui, il est au taquet à chaque fois qu'il la voit. Voilà. Ouais. Pas vraiment, chérie. Voilà. C'est tout pour et pour ne pas mettre Nimeria de côté, on a acheté cette petite canne à pêche. Pour qu'elle puisse vraiment pas se sentir à l'écart parce que la pauvre, elle a été toute seule pendant deux mois. Donc du coup, il faut toujours lui montrer qu'on est là pour jouer avec elle. Vraiment chérie hein Tu veux l'attraper Ouais c'est important de montrer aux animaux qui sont là avant qu'on joue toujours avec eux. Euh, moi, je lui ai donné quelques friandises aussi pour lui montrer que, eh que bon, son comportement, malgré, euh, malgré la rivière d'Oxford, qu'elle veuille lui mettre des coups de pattes, C'est normal, ils font leur loi entre eux. Et vu qu'elle était là avant, voilà, elle veut dominer, ce qui est normal. Mais, euh, donc moi, j'évite de la fâcher quand Oxford euh, se met à côté d'elle et qu'elle crache. Mais du coup, voilà, j'essaye de prendre le temps de jouer avec elle. Elle vient toujours me faire des petits câlins, mais des fois, elle est embêtée parce que dès qu'il voit qu'elle est là, euh, il arrive direct derrière elle. Preuve vraiment, chérie. Oh, ma chérie. Oh, oui. oh, elle est tombée, la canne à pêche. Donc, euh, voilà. Très important de jouer avec les animaux qui étaient là avant. Salut, mon pépère. Ça va Aujourd'hui on est le jeudi 3. Oxford passe sa journée à dormir, c'est normal, c'est encore un bébé, il mange, il dort, il joue. Il est très mignon. Il nous réveille pour qu'on aille pour qu'il puisse aller au faire pipi. Donc voilà ah. Ça va mon père j'étais tranquillement en train de faire de la pâte à modeler avec mon plus grand que Oxford s'est calé sur moi il a besoin de beaucoup d'attention et beaucoup de câlins regardez ça Hein ça va mon pépère t'as envie de dormir sur moi allez tu peux dormir sur moi aujourd'hui on est le samedi 5 euh, janvier ça fait une semaine que Oxford est avec nous il adore aller dehors il adore jouer et être dans le jardin c'est tout ce qu'il aime Alors, dès qu'il voit mon grand il adore lui courir après le petit aussi et voilà un chien bien épanoui t'es fatigué mon pépère t'es fatigué Théo hein, mon chéri allez c'est reparti voilà a <laughs> o <laughs> est terminé, j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire ce que vous avez comme animaux à la maison, si vous allez en avoir, pourquoi pas expliquez moi également bah, les prénoms euh, pourquoi pas, euh, quel prénom avez vous donné à vos animaux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut